On peut taper du texte et le traduire. On peut coller depuis le presse-papier et traduire. On peut effacer le texte en un clic et également importer du texte en prenant une photographie. On recadre la zone à numériser. Et on traduit. On peut copier la traduction dans le presse-papier ou l'écouter. On peut arrêter et relancer la lecture. On peut échanger les langues en un clic ou en utilisant les menus. Et on peut importer du texte directement depuis une image de la galerie. et le traduire.